Bonjour, dans cette séquence, on va voir la, la réflexion. Donc on va aussi discuter de la, la capacité d'introspection dans Faro et pourquoi c'est intéressant. Donc un système euh, réflexif, donc la, la réflexion se décompose en, en, deux, en deux, grandes, deux grandes familles. L'introspection, c'est la capacité d'un programme à s'observer lui-même et l'intercession, c'est la capacité d'un programme à se modifier lui-même, à modifier donc son état, sa propre interprétation. Donc la réification, c'est un, un concept qui, qui consiste à exprimer, à expliciter sous forme d'objet des, des choses qui sont normalement implicites. Donc par exemple, la pile d'exécution, donc la stack en Pharo, est explicite. Et en fait, on peut y avoir accès sous la forme d'un objet classique. Donc plus classiquement, la notion de classe, une classe en Pharo, c'est un objet tout à fait classique. Dans d'autres langages, c'est vraiment pas le cas. Les classes ne sont pas des objets. Donc, un système réflexif, hein, comme je le disais, c'est... Euh, il a une propre représentation de, de lui-même, d'accord Donc, il est capable de se représenter lui-même. Et puis, il peut agir sur cette représentation pour se modifier lui-même. Et lorsqu'il se modifie, ça change son état, mais ça change aussi sa représentation. D'accord Donc, on parle de lien causal, d'accord Entre sa représentation et son état. Si on change l'état, si l'état change, la représentation du système change, et si on change la représentation du système, ça change l'état du système. Donc pourquoi c'est intéressant tout ça En fait c'est intéressant puisqu'on va se servir de, de, de ça, de, de, de l'introspection et de l'intercession, pour aller regarder à l'intérieur des objets. Donc ici je définis une collection, là, que je transforme en collection ordonnée, et puis je vais aller utiliser l'inspecteur de Faro, qui est un outil, d'accord, qui va être capable de regarder à l'intérieur de cet objet. Donc cet objet, ça peut nous dire, donc c'est un objet instance de la classe Order Road Collection, on le voit ici. Cet objet, il a des variables d'instance, first index, last index. On a les valeurs des variables d'instance de cet objet, donc 1, 12, et puis un tableau de 12 éléments. D'accord Donc on peut se demander comment est-ce que cet outil, l'inspecteur, est capable d'aller regarder à l'intérieur des objets Comment est-ce qu'il peut voir l'état interne des objets en fait, pour ça, il utilise des méthodes d'introspection, des méthodes qui vont aller inspecter l'intérieur de l'objet. Donc on en a plein qui sont définis euh, sur la classe Object. Donc insvarAt, qui permet d'aller voir une variable d'instance en fonction de son numéro. Donc je veux aller voir la variable d'instance numéro 1 de cet objet-là. Je peux aller modifier la variable d'instance numéro 1 de cet objet en fixant une nouvelle valeur. Ou alors je peux accéder à une variable d'instance par son nom ou la modifier par son nom. Ins var at name put. Ok donc je vous donne des exemples, donc typiquement ici on crée un point et puis on fait donc le point c'est 10, 3 ins var named x donc je vais récupérer la valeur de la variable d'instance qui s'appelle x de ce point, donc ça me rend bien 10 ensuite ins var named x put 33 donc j'ai changé la valeur de la variable d'instance x de ce point donc de 10 c'est passé à 33 d'accord donc j'ai été capable de modifier l'état interne d'un objet en utilisant les capacités d'introspection et d'intercession. Surtout l'intercession là, INSVAR NAME PUT. Okay? Le gros point important, c'est qu'on a violé l'encapsulation. C'est-à-dire que c'est un objet externe qui est venu modifier cet objet-là, son état interne, d'accord Donc ça viole complètement le principe d'encapsulation, mais c'est extrêmement utile pour construire des outils et pendant les phases de développement. Donc c'est à proscrire dans, dans, dans, dans le code normal d'une application, mais par contre, c'est extrêmement puissant pour construire des outils génériques, typiquement un inspecteur de code. Donc je vous donne un, un autre exemple de, de, de méthode d'introspection, hein, la méthode classe qui permet de récupérer euh, la classe d'un objet, donc qui est définie sur la classe object. Donc je peux demander à cette chaîne de caractères quelle est sa classe, à me rendre la classe string, euh, ce point quelle est sa classe, euh, la classe point, Smalltalk class, je peux demander à la classe classe quelle est sa classe, etc. Et puis rajouter classe, classe. Donc en gros, je peux introspecter le système en lui envoyant le message classe aux objets pour savoir de qui ils sont instances, de quelle classe. On en a plein, hein, des méthodes pour introspecter le système. Donc ici, je prends la classe Order puis je vais lui envoyer plein de messages d'introspection. Donc je vais récupérer euh, l'ensemble de ces superclasses, euh, tous ces sélecteurs, euh, le nom de l'ensemble de ces variables d'instances, euh, l'ensemble des sélecteurs. Euh, je veux récupérer l'ensemble des noms de ces variables d'instance, l'ensemble de ces sous-classes, etc. etc. etc. de l'ensemble de ces lignes de code. Donc en fait, tout ça nous permet de construire des outils de plus haut niveau, tels que le, le système navigation ici. D'accord Donc ce système navigation va permettre de, de montrer ou d'interroger le système à plus haut niveau. Donc par exemple, si je veux euh, voir l'ensemble des classes qui implémentent, euh, qui implémentent la méthode. Virgule. Donc ici on voit qu'on a une fenêtre qui va s'ouvrir et puis on va voir tous les implementers de virgule, donc la classe abstract file implémente bien la méthode virgule. Et j'ai la liste de toutes les classes qui implémentent cette méthode là. Alors un autre exemple, on voudrait implémenter un, un menu ou un bouton, et pour ça quand on clique sur le bouton on voudrait envoyer un message à l'objet qu'il y a derrière en fonction du nom du bouton. Par exemple, donc, comment est-ce que je peux faire pour transformer en fait une chaîne de caractères en message à envoyer à un objet Donc voilà, j'ai une méthode d'intercession qui permet de faire ça, perform, qui est définie sur object. Donc je lui passe un symbole, donc le nom d'un message à exécuter, et puis ça va envoyer ce message-là à l'objet en question. Donc j'ai une deuxième type de, de message, donc c'est perform with, où je peux donner le nom du symbole, le nom de la méthode à exécuter, et puis passer une liste d'arguments. Donc, je vous donne un exemple, si je fais 5 factorial, donc ça c'est l'envoi de message classique, et l'envoi de message réflexif, c'est 5 perform 10 factorial, donc là c'est un symbole, Donc ça veut dire objet 5 s'il te plaît, exécute ou reçoit le message factoriel. Et donc il y a le lookup normal qui est appliqué, et ces deux formes sont complètement équivalentes. Donc, je vais maintenant vous décrire un autre exemple. En fait, ici on a un inspecteur de, de code, OrderedCollection. collection. On voit l'intérieur d'une de, de, collecte de la classe OrderedCollection. Donc cette classe, elle, elle contient euh, des, des attributs, enfin, des, des variables d'instance, par exemple méthode dict. Donc méthode dict, en fait, on voit que la classe OrderedCollection, elle hérite bien de behavior, et donc elle a bien un méthode dict ici, qui est une instance de dictionnaire de méthode, qui lui contient des compile méthodes et donc on voit bien ce dictionnaire de méthodes contient une compile méthode ici etc etc une autre compile méthode etc donc il contient plein de compile méthodes et on va être capable pour chacune de ces compile méthodes donc ces méthodes compilées de leur demander leur code source donc si je fais self get source je récupère le code source de la méthode compilée mais on peut aller encore plus loin une compile méthode on peut lui demander de s'exécuter directement avec le message value with receiver arguments D'accord Donc attention, hein. si je fais ça, il n'y a pas de lookup. Vu que je tiens déjà une méthode compilée, elle s'exécute directement. Il n'y a pas d'envoi de message. Donc ici, je vais demander à la classe integer de récupérer sa compile méthode qui s'appelle factorielle. Donc je récupère bien une instance de la classe compile méthode. Je lui envoie le message value with receiver arguments. Donc je lui passe les arguments. Donc le receveur, ça sera 5. Les arguments, ça sera tableau vide puisque c'est un message unaire. Et on va bien récupérer le résultat. Donc, ça, c est, c est, ça revient à déclencher l'exécution de la compile méthode sans lookup. Donc, en résumé, la réflexion, c'est extrêmement puissant. On l'a vu, c'est quelque chose qui permet euh, d'introspecter euh, tout le système, puisqu'il est représenté à lui, en, en lui-même sous la forme d'objet, mais aussi d'aller modifier l'état du système. Ça permet de construire de façon générique des outils sur tous les objets. Donc euh, vous pouvez vraiment dialoguer avec les objets avec un protocole qui est, qui est le même pour tous les objets du point de vue structurel. Par contre, attention, ça va violer les principes d'encapsulation. Donc ce n'est pas à utiliser dans du code métier, c'est à utiliser pour la construction d'outils. Et ça facilite euh, notamment l'écriture d'inspecteurs de code, comme on a pu le voir. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir comment il est implémenté en, en Faro.